Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Pacry pour évoquer un sujet essentiel qui est la santé et les big data. La santé c'est une des applications majeures du big data, on va dire avec peut-être... La défense et la sécurité, c'est vraiment les deux applications où il y a énormément d'argent pour avancer sur cette recherche-là. La première question importante, qui n'est pas facile à trancher, c'est est-ce que ça se passe avec de la sous-traitance ou est-ce que ça se passe en interne à la société Est-ce qu'on développe des compétences en interne ou est-ce qu'ils laisse entièrement la numérisation et l'analyse à une société externe Ensuite, c'est de commencer par un sujet précis. Il ne faut pas chercher à se dire « ça y est, on va tout faire ». Il faut arriver à identifier une étape qui pourrait bénéficier de la numérisation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 ou de commissions académiques, de, de groupes de réflexion autour de justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces big data en santé. On imagine notre stratégie marketing-vente, on imagine cet impact. On imagine également un autre impact sur le développement du produit et l'évaluation permanente du rapport bénéfice-risque de nos produits. Ça nous amène à réfléchir sur les données Notera possède et elle en possède en fait beaucoup plus que ce dont elle a conscience c'est comment les, les reprendre, les utiliser pour mieux prévoir et tirer des corrélations sur les effets secondaires, sur l'efficacité, sur le marketing aussi. Donc il y a tout un, un champ d'utilisation auquel il faut qu'on réfléchisse et qui s'annonce tout à fait passionnant.